fois, j'ai l'impression d'avoir une autre vie dans cette vie-là et je suis rempli de gratitude, je suis rempli d'émerveillement par rapport à tout ça. Et c'est à cause qu'un jour, j'ai décidé de me choisir. J'ai décidé un jour d'arrêter de jouer à l'autruche. Pas à l'autruche par rapport à ce que les gouvernements, ce que mon père, ma mère, ce que le monde fait, mais arrêter de jouer à l'autruche par rapport à qui je suis commencé à me poser des questions sur ma façon de vivre la vie, sur ma façon d'être. À me poser des questions sur qui je suis vraiment, c'est quoi la vie véritablement. Pas ce que l'école nous enseigne, parce que l'école nous met dans un cadre, hein? c'est pas, pas la faute des profs, les profs exécutent ce qu'à l'école est partagé. C'est pas une question d'école, c'est pas une question de gouvernement, c'est pas une question de famille, c'est une question, moi j'ai passé par ce, ce, ce système-là, mais on a le pouvoir et le potentiel à chaque instant de notre vie de toujours se dire qui je suis vraiment.